Famille a il a Famille a chiré, c'est comme ça, il a y a il chiré, davoir a chiré, il décostombré, ça a chiré, il y a chiré, et eh on fait nouveau qui paraît, on nouveau pauvreté. Il faut nous garder le problème là, sans en face, parce que c'est ce qui fait nous décalabander, qui grand, qui petit, qui riche, qui pauvre. Parce que quand on société on dit, y moune, hein, ils n'ont pas montré, ils ne doivent pas montrer. Il faut dire ça, ou ne doivent pas montrer, ils a doivent 9, 10 ans, 4 années comme ça, qui en l'a ri là aussi, qui a dormi des Et Mais quand société, est en société, nous, a ça, en société Guadeloupe, ça a demandé une grande, grande réflexion. Et il faut nous veiller à faire ça. Ma grand-mère m'a appris à ne pas compter sur les yeux des autres pour dormir. Je suis restée avec grand-mère moins longtemps qu'avec maman. Maman était en meilleure santé, elle ne buvait pas. Mes grand-mère a plus fait pour moi que maman. Elle m'a beaucoup appris, et surtout, à ne pas compter sur les yeux des autres pour dormir. Elle m'a enseigné le travail de la terre, à planter des légumes, à reconnaître les plantes qui soignent, celles qui sont bonnes pour le ventre, pour la toux, pour les blessures. Nous nissons qu'il en gens difficile. Premièrement, d'abord pour nous ni problème à W. Nous ne pouvons pas dire ces problèmes à W, c'est problème qui a dans l'angle créole, dans la phonologie, je ne peux pas prononcer, qui a R. D'avoir en créole R, pas qu'à quelle position A en, en tout genre. Position A, il est on dit diri, en qu'on attend bien diri. L'un dit tiwa, on tiwa en table, es s'entend R, comme en français. En patant peut pas en français, tiwa. En français, on entend un tiwa. Mais l'un dit en créole tiwa, son autre mot. Et qui j'ai ai marqué, en ai tiwa. pas de bout peut-être bon gens savent ça et nous quand dit vite qui sont centre ou où jeunes qui étaient anti gens pas aimés l'école hein. c'est ça oui, hein qui pas aimer l'école ou pas yopata à l'aise en dit dans l'école là et yo vin à bois de bout ce petit centre a eu un, un grand retentissement international et c'est comme ça qu'il y a eu des, des demandes de création de bois de bout aussi bien à la réunion qu'à l'île Maurice que, que, aux états unis aussi, les, les Noirs américains qui ont voulu s'inspirer des, des travaux de Danny pour ça. J'ai reçu une demande de, de Myriam Makeba, d'Afrique du Sud, qui veut, en s'inspirant justement de, de, de Bois-de-Bout et des, des, des travaux de Danny, qui veut créer un centre comme ça pour les, les jeunes de Sauvéto qui n'ont non, pas réussi à l'école. Mais quand on dit combat pour communier », a pas un deux ou trois personnes, anti dit classe, qui en classe à pi, Gwadloup, yon appren, ekri, et les gens qui ont accompagné, on créole. Mais ça, ça peut porter, et ce combat plus de 20 ans, c'est que si on en Guadeloupe, ils apprennent écrit et lit en langue, la langue première, la langue maternelle. Et ça, c'est important. Et si on loi qu'a dit ou que ou en bonne, ou que en contre mais au pays en fait. Tandis que là, c'est en loi. C'est un droit imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de On peut peut pas les langailler, en même la règle qui liberté, qui tout droit politique, droit de démocratie, tout droit. J'aimais beaucoup les contes où les enfants orphelins, pauvres, à force de lutter contre la misère, de marcher, de marcher, de marcher, de marcher d'employer la ruse comme compère lapin, finissait une fois grand par devenir riche et respecté de tous. Être responsable, je le dis là, c'est rester veillatif. C'est mettre un petit sur bois en désir, un pouvait tout partout, en soré, à un pouton. A pas un qui ça qui a passé en Guadeloupe, mais ça a passé de tout côtés sur si la terre. Hein? Un qui j'en moins Vous, nous. Nous la guerre contre l'Irak, je dis là, en qui je ne peux nous-mêmes, en qui Biden, que nous pas dire que nous sommes responsables ça. Donc c'est un questionnement, c'est chercher, répondre, car on peut